Il nous faut faire un tour d'emploi les plaisirs de la table. Que chacun prenne auprès de soi une brunette aimable. Avec le vin et la santé d'une fameuse jolie, dans la joie, dans la liberté, Où l'on passe bien sa vie. Il y en a qui disent que pour savoir d'où on va, ben il faut savoir d'où on vient. <rire> C'est loin d'être fou pareil, ça, quand on y pense. Du plus loin euh, que je me souvienne, ben nos racines ont toujours été inclusives. C'est vrai. L'histoire a commencé par un cours d'eau qui en a accueilli un autre. Toute l'histoire de la Matagonie, bien, à part de là. L'inclusion d'une richesse par un autre. Deux cours d'eau qui se sont acceptés, qui se sont liés pour trouver leur force d'agir, ben, ensemble. Que ce soit Rodden, Churchy, Manoine entre la ou un territoire non organisé, qu'on passe par Notre-Dame de la Merci, par les saintes Marceline de Kilder, Émilie de l'Énergie et Béatrix. Qu'on s'arrête chez nos voisins Saint-Zénon, Combes, Félix de Valois, Saint-Michel, Saint-Jean-de-Mata, Alphonse de Rodriguez, Damien puis même Donna. C'est la même force. C'est notre force. Une force à l'unisson. La Matéouini, c'est d'où qui avance. Parce qu'elle sait la direction à prendre. C'est ensemble qu'on a choisi de s'améliorer le territoire en continu, de s'analyser, de s'évaluer, de se questionner, de se transporter puis de se protéger les richesses pour les améliorer encore. Du plus loin qu'on cherche dans le secret de l'histoire, on sait être puis faire ensemble. La merci de la Matawini, c'est toi, c'est moi, c'est nous autres. Parce qu'on sait. Parce que plus qu'il y a de racines qui se frottent, plus qu'on est riche. Riche de sens puis de valeur. Puis Ça ça présage que notre sol fera pousser encore plus de rêves puis des idéaux tellement grands ben qu'on les perdra jamais de vue, que toujours, on se révolutionnera l'espoir. Ça a l'air euh, bien utopique, mais c'est ça Tout ça, là, dans le fond, c'est pour qu'il y en ait qui disent qu'en Matawini, on sait comment avancer ensemble. C'est en se frottant les racines, là, mais sans jamais perdre la cime de vie. Est-ce que je dis Monsieur le maire, Monsieur le préfet, Monsieur Breton ou Sylvain? Sylvain? Je préférerais Michel que tu parles. Bon, bien, Sylvain, Sylvain. Euh, enchanté. Enchanté, Merci Michel. beaucoup d'être ben oui. ici avec nous autres. Bienvenue à Entre-Lacs. C'est ce que je voulais poser comme première question, Sylvain. Voilà. Entre-Lacs, ça, c'est ton coin, c'est ton ouais. coin de pays. C'est mon coin de pays, ouais, mon coin d'adoption euh, depuis 2004 déjà quand même. OK. Et on se retrouve sur le bord du lac euh, des Îles, un des euh, magnifiques joyaux euh, de notre belle municipalité. Effectivement. Bienvenue Entre-Lacs. Hey, merci, c'est un grand plaisir. Je découvre, ouais. je connaissais un petit peu, mais disons que je, je le redécouvre. On s'est promené un petit peu aujourd'hui, puis c'est mmh. vraiment un bel endroit. Qu'est-ce qui pousse euh, l'envie, le désir d'aller euh, vers les, les, autres mers, de, les autres mers, puis de sonder un peu, puis d'essayer de créer la synergie qui va faire mmh. qu'un que, qu grand territoire va devenir, va s'associer, en tout cas pour devenir... Un territoire en manque qui va avoir non, Moi, c'est vraiment parti es. à la base. Là. Moi, quand j'ai rentré comme maire avec une, une équipe euh, magnifique, en fait, on a, on a pris le temps vraiment de consulter nos citoyens. La première année, ça a été ça, l'approche. C'est-à-dire qu'on voulait faire quelque chose de notre municipalité, mais on voulait le faire avec les citoyens. On voulait que ce soit un travail d'équipe. C'est comme ça que ça a commencé. On a fait une consultation citoyenne, une forme de planification stratégique à, à l'échelle de ma petite municipalité, c ça. mais. Puis même encore aujourd'hui, ça s'est traduit par des comités, tout ça, de, de citoyens. Puis tous les projets qu'on fait depuis le début, en fait, euh, bien, c'est issu d'initiatives citoyennes. Les gens s'y reconnaissent évidemment beaucoup. Fait que cette, cette, cette dynamique-là de groupe, d'impliquer les gens à la base, ben moi, c'est ce que je voulais là. C'est ce que je voulais emmener à la MRC. Okay. En fait, on est ça, tu sais, on est 15 magnifiques municipalités euh, avec des.. Euh, très diversifié, avec des, des volontés, tout ça, des attraits extrêmement différents. Mais on a une volonté, tu le sais, Michel, de travailler ensemble en Matawini, c'est l'essence oui, même. de. Naturel, puis, puis, tu sais, oui. l on l'a vu avec la pandémie, cette, cette, cette dynamique-là, je pense qu'elle s'est accentuée. Je pense que oui. Parce que le, la planification stratégique qu'on parle, bon, on l'a débutée avant la pandémie, mais tout ça est venu un peu brasser les, les choses. Mais je pense que c'est venu, venu renforcer la dynamique de groupe. Et tu sais, moi, j'ai toujours, euh, toujours compris que ma petite municipalité, elle va se développer avec les sociétés voisines, avec les plus grandes. C'est ça qui fait, qui fait notre force. Fait qu'il faut des fois laisser tomber nos, nos limites municipales pour mieux travailler ensemble, avoir des objectifs communs. C'est l'essence même de, de, la, de, la, de la planification stratégique, puis être capable de se projeter dans le temps essayer de, de, de se créer un avenir prospère ouais, ouais. Et, et la pandémie est venue évidemment au euh, niveau de l'environnement tout ça euh, c'est la révolution verte de la racine à la cime ça, vient, de ça, là, un ça peu, vient un peu de ça aussi là, de ouais. dire tout ce qu'on va faire maintenant il faut laisser un environnement euh, sain prospère avec une économie euh, diversifiée dynamique ouais. Mais c'est ça qu'il faut éventuellement laisser euh, laisser à nos jeunes. Là. On a des enjeux extrêmement différents sur le territoire, mais c'est ce, ce qui fait notre force aussi. Effectivement. Euh, en Matawini, tu peux, euh, on le sait, là, tu peux maintenant y demeurer, tu peux y travailler, mais c'est notre grand terrain de jeu aussi. Là. Ouais. Dans, une, dans un même territoire euh, donné, on peut faire tout ça. C'est ça qui est notre force aussi, puis qu'il faut euh, développer euh, davantage. Là. Euh, on a toutes les ressources, il faut se le dire. On a des lacs, les montagnes. Euh, on a, une, on a aussi une volonté entrepreneuriale qui est très forte en ce moment. Il euh, faut prendre notre place, comme les place. autres régions du Québec, puis euh, on en est là. Moi, Je pense que le, le momentum est très, très bon en ce moment. Comment on est capable de, de prévoir ce développement-là stratégique à long terme? Comment on, comment on va cibler les bonnes, les bonnes choses pour que les résultats... Euh, se passe pour les prochaines générations? Euh... Mais je pense que la, ré la réflexion elle, a été faite de façon très sérieuse avec ces gens-là, comme ça. C'était de, de trouver euh, des objectifs communs et éventuellement de ne pas s'épapiller euh, pour en arriver avec des, des actions très concrètes, ciblées pour effectivement, on revient toujours à la base d'attirer évidemment des jeunes familles, de l'entrepreneuriat, des, des grandes entreprises, parce qu'effectivement, au niveau des salaires, tout ça, euh, je pense que la, notre communauté va, va s'en sortir gagnante. D'avoir vraiment une force, une force économique euh, importante pour effectivement euh, euh, attirer des gens chez nous. Qu'est-ce qu qui t'inspire, toi, après avoir travaillé depuis ces deux ans, deux, trois ans et demi-là? Le projet va se déposer bientôt, tout va, ouais. tout va prendre sa forme. Qu'est-ce qu que tu trouves? Qu que... La mobilisation, elle est encore là. Je pense qu'on a su ensemble, tous ensemble, la créer. Puis ça, ça c'est important parce que la mobilisation, elle a été dans la réflexion, maintenant, elle va l'être dans l'action. Puis moi, je suis convaincu qu'à terme, on va avoir des résultats magnifiques. Ça pour va être nos gagnant citoyens. pour tout le monde. Bien, pour oui, pour toutes les grand merci, grand, là. Là, Monsieur le maire, Monsieur le préfet? Euh, Monsieur Breton, je oui. vous remercie, oui. Sylvain, <rire> d'avoir pris, pris le temps, <rire> c'est un grand plaisir. Ça fait un plaisir. <rire> Toujours Arrêtement. bienvenue euh, Merci. entre Lac et à Mataouini.